Alors, Michel Brieux, bonjour. Oui, Michel bonjour. Brieux euh, vient présenter l'Imusique. L'imousic, c'est ça C'est ça, c'est l'Imusique. Oui. Alors, moi j'étais déjà vu sur des salons, euh, parfois en queue de pie. Là, vu la température du Dovia, tu n'as pas osé la queue de pie. Ouais, c'est un peu chaud. Oui, c'est oui, un peu chaud. Vrai. Alors, tu es euh, enseignant de musique euh, dans une de tes vies. Alors, j'étais musicien dans une de tes Et là, je viens proposer donc, un logiciel. Alors, j'étais déjà venu l'année dernière présenter ouais. l'Imusique. Et donc, j'ai tenu compte de pas mal de remarques qu'on m'avait faites. Et donc maintenant, on a une version largement améliorée. C'était une bêta à l'époque ou c'était déjà une version C'est une bêta. C'est encore bêta. un peu une bêta parce qu'on ouais. passe à, à travers tellement de filtres qu'il y a toujours des petits problèmes, ouais. euh, notamment sur Edge, ça ne marche pas du tout. Voilà, ça s'affiche, mais ça ne marche pas. Par Edge contre... parce que c'est une application qui est entièrement en ligne C'est une web application. Web voilà. application. Donc, en fait, on trouve ça sur, euh, sur Internet. C'est une page Internet ouais. qui transforme en fait une tablette, un ordinateur ou un portable en instrument. Donc l'application web va parfaitement s'adapter aux écrans Ça marchera aussi bien voilà, sur ouais. tablette que smartphone ouais. Simplement, certains comme c'est les ressources des navigateurs, mmh. certains navigateurs ne, ne fonctionnent pas, ne donnent pas de son. Quoi. Donc, euh... Alors, quel est le pourquoi de l'e-musique Pourquoi tu fais cette application Qu'est-ce que tu vises Alors en fait c'est un nouvel instrument de musique qui permet à toute personne de jouer de la musique sans être musicien, sans apprentissage et sans solfège. Voilà. Donc, Ça c'est une promesse intéressante. Oui mais je peux la tenir hein. sans problème. Je, tenir. Donc, je, vais, je vais expliquer rapidement ouais. le principe. Oui. Donc ah, il faut que je redémarre ma tablette, bien ah, oui. sûr. Faut que je... voilà. Voilà, donc sur cette partie-là, là, on a 9 accords, et chaque fois qu'on sélectionne ces accords, avec un son noir, on fait un accord de 3 sons. Donc on n'a plus besoin d'apprendre les accords à la guitare et on n'a plus besoin d'apprendre non plus son doigté au piano. Oui, parce que moi ce qui m'a frappé là, quand tu m'as montré tout à l'heure, c'est que je me disais pourquoi ne pas simuler un clavier comme ça se fait tant dans les applications musicales Mais Tout simplement parce que un clavier c'est pas ergonomique mmh. et comme tout instrument de musique c'est très compliqué, il faut une colonne d'air, il faut un doigté, il faut de la technique. Alors que là sans technique on va pouvoir faire tout de suite beaucoup, beaucoup de chansons. Voilà, par exemple si on veut faire Bella Ciao, le, la technique c'est ça, c'est un doigt de, qui, qui va qui vient... Euh, ça, tout le monde sait le faire. D'accord. Alors, voilà. euh, question du, euh, du grognon, que je ne suis pas, oui. mais que j'interprète. Euh, mais alors, ils ne, vont pas, ils ne vont pas apprendre à utiliser un vrai clavier c'est-à-dire que quand vous apprenez la guitare, vous apprenez pas la trompette. Quand on apprend la batterie, on n'apprend pas le piano. Et quand on apprend la musique, qui est très simple, on n'apprend pas non plus le piano. Donc quels sont les apprentissages alors du coup Donc les apprentissages, faire, ouais. le but c'est simplement de jouer très rapidement. Alors idéalement, c'est pour ça que je suis à Ludovia, euh, tous les enseignants du primaire par exemple qui doivent animer mmh. des classes ouais. musicalement et qui ne sont pas instrumentistes, ils vont très facilement pouvoir le faire sur des chansons connues, sur des chansons enfantines et même sur le, sur le top 50 euh, à 90% des chansons. Moi, qui ne suis pas musicien, je te pose la question comme ça. Quels sont les apprentissages musicaux, techniques, qui vont se faire C'est de la mélodie, de la composition Alors, on peut tout faire, comme avec n'importe quel instrument de musique. C'est-à-dire, le, le vrai plus, c'est qu'on va tout de suite jouer beaucoup de choses, très simplement. Et après, si on veut jouer en même temps un accompagnement une mélodie, ou faire des choses plus compliquées, euh, on peut y passer sa vie, comme on peut passer sa vie sur un harmonica ou sur un tome de Kessler euh, voilà, c'est toujours améliorer, être plus précis. Et... Y a-t-il des fonctions d'enregistrement associées Alors, on a, on a effectivement euh, toute une interface de réglage, oui. donc je vais rapidement vous la, vous la montrer. On va ici, voilà, on laisse se lancer. Donc, on peut moduler dans toutes les tonalités, donc on peut adapter à la voix de, de la classe sans aucun problème. Euh, on a tout un tas de fonctions. On a une boîte à rythme, on a pour chaque voix les 128 instruments MIDI qu'on peut paramétrer. Ah oui. voilà. On a ici un outil, et ça c'est super important, un convertisseur, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir les accords de la chanson, on coche les accords qui nous sont donnés par les le... accords de la chanson, on va trouver ça facilement sur internet, oui. et il suffit de valider, et automatiquement on n'a plus qu'à appliquer le code couleur. Donc, il y a vraiment zéro solfège. Et donc, voilà donc les, ce qu'on avait demandé l'année dernière à Lidovia. Ouais. Est-ce qu'on peut s'enregistrer Maintenant, on peut s'enregistrer, on peut exporter, on peut rejouer sur l'enregistrement. Et on peut même utiliser l'e-musique avec les instruments, par exemple, de GarageBand sur Mac ou les synthétiseurs virtuels pour améliorer les sons, les sons MIDI qui sont fournis naturellement avec le navigateur et qui ne sont pas de la meilleure qualité, il faut bien le dire. D'accord. Donc, Lidovia, ça sert à quelque chose, alors ah oui, bien sûr, Ludovia, ça sert à quelque chose. Et alors, donc, ma venue à Ludovia, particulièrement, c'est que je recherche des professeurs de musique qui seraient intéressés pour mettre en place les musiques dans leur classe. Alors, bien sûr, ça s'adresse avant tout aux professeurs pour accompagner leur classe, pour qu'eux deviennent instrumentistes. Mais aussi, ça pourrait permettre aux enfants de jouer très facilement beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les musiques, donc c'est une formule premium. Donc, il faut s'inscrire. Euh, avec euh, un, une, dit, une adresse internet et un mot de passe ce qui est très compliqué pour ouais. les enfants mmh. donc moi je cherche euh, un prof de musique euh, qui serait euh, un peu copain, un ou plusieurs, un ou plusieurs, mmh. un ou plusieurs et là j'offre des licences euh, pour tout l'établissement mmh. 50, 100, 150, il n'y a aucun problème euh, simplement pour mettre les musiques en place sur les ENT donc tu veux et, tester, la, voilà, tester le la, développement, la le développement voilà, sur une classe, sur une collectivité pour que les enfants n'aient pas ce souci de connexion, c'est-à-dire qu'ils vont se connecter sur leur ENT et musique fera partie du package. Voilà, donc l'appel est lancé, les 10-15 premiers, il n'y a aucun problème. Euh, je les mettrai en relation avec mon développeur pour qu'on fasse cette petite, cette petite passerelle vers les ENT et qu'on puisse envisager de travailler sereinement avec l'éducation nationale et à des tarifs défiant toute concurrence. À développer la créativité musicale et le voilà, plaisir exactement, en place. Voilà. Michel, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À l'an prochain. Merci, au revoir.